Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie d'être là, tous ensemble, là, dans la lutte. Nous, on est, euh, on est un syndicat de travailleuses et de travailleurs, de lutte et de transformation sociale, et notre place, elle est ici. Elle, elle, est, elle est dans la rue depuis plusieurs semaines, mais elle est ici avec vous. Et euh, c'est pour ça qu'on s'est autant impliqués, comme l'a dit Julien. Et euh, on, a, on est sur euh, du temps long et, et on s'y tient, et on va continuer. Et euh, on trouve ça très chouette de voir autant de, de drapeaux aussi différents, et euh, des générations aussi différentes. Donc euh, on continue, je passe à, à la parole à Muriel, ma camarade. Bonjour à, à toutes et tous. On est actuellement des millions dans la rue pour défendre les retraites. Pour moi, c'est la, la même bataille aujourd'hui, c'est la même bataille. C'est la bataille contre l'accaparement des richesses c'est l'accaparement, pour certains, pour certaines, de, de nos richesses. Et nos richesses, c'est la protection sociale, nos richesses, c'est la nature, nos richesses, c'est l'eau. Donc la convergence des luttes, elle a, tout son sens, elle a tout son sens. On est avec la CGT, la FSU aussi, dans l'Alliance écologique et sociale, parce que pour nous, ce sont des combats qui doivent converger, qui convergent déjà. Et si on réussit à mettre des millions de personnes dans la rue sur la question des retraites, on va mettre aussi, et on met déjà des millions de personnes aussi dans la rue ou dans les champs pour, pour la nature, pour notre survie, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Donc aujourd'hui, on est super heureux d'être là avec vous. Et je voulais juste aussi dire un mot. On a appris ce matin qu'un camarade de Sudrail, a perdu son œil lors de la manifestation à Paris. On sait qu'il y a aussi une autre copine qui a perdu son pouce à Rouen. C'est inacceptable. Et contre la répression, on va aussi gagner, parce que c'est la seule réponse qui nous oppose, à la répression. Et ça, c'est pas possible. Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance Résistance, résistance, résistance. Donc restons unis, restons dans la convergence et on va gagner mes camarades, on va gagner